Bonjour, on va étudier le cours de l'anatomie de la région sous huidienne. -E Pour cela, on adoptera le plan suivant une introduction, les limites de la région, l'anatomie de surface, les plans musculo-aponévrotiques, l'énervation et la vascularisation, quelques applications cliniques et une conclusion. Alors, pour introduire, la région sous-huïdienne est une région anatomique qui se trouve en avant de l'axe viscéral du cou, sous l'os huïde, comme vous voyez à ce niveau-là, et entre les deux muscles sternocleys de mastoïdien, cette région représente un plan de couverture musculo-aponévrotique des viscères du cou. Concernant les limites de cette région, elle est limitée en arrière par la gaine viscérale du cou, notamment par l'aponévrose cervicale moyenne. En haut, elle est limitée par la ligne horizontale passant par le corps de l'os I8. En bas, elle est limitée par la fourchette sternale. Et latéralement, elle est limitée par les bords antérieurs des deux muscles sternocleides Concernant l'anatomie de surface, la région sous-huïdienne représente la forme d'un triangle à base supérieure, notamment la ligne passant par l'os 8 et un sommet inférieur qui est passé par la fourchette sternale. Cette région est marquée par une C médiane qui est formée par le cartilage thyroïde et cartilage cricoïde. Elle est excavée en susternal dans le plan sagittal. Le revêtement cétané de cette région représente des plis transversaux. Là, on peut faire des incisions chirurgicales. Concernant les plans aponevrotiques superficiels, on a l'aponevrose cervicale superficielle. Il s'insère sur le bord inférieur de la mandibule, comme vous voyez à ce niveau-là, et au niveau de la fourchette sternale, au niveau de la clavicule latéralement, elle se dédouble latéralement pour ingainer le muscle sternocleidomastoidien. Elle adhère au milieu à l'aponévrose cervicale moyenne, formant ce qu'on appelle la ligne blanche. Concernant le plan musculo-aponeurotique moyen, on a quatre muscles sous-huidiens organisés en deux couches. On a la couche superficielle qui est formée par le muscle sternoclédo-huidien et par le muscle homo-huidien, comme vous voyez à ce niveau-là, et un plan profond. Qui est formé par le muscle sternothyroïdien, comme vous voyez à ce niveau, et le muscle thyroïdien. On a la ponivrose cervicale moyenne, qui s'insère sur le bord inférieur de l'os hyoïde, sur la fourchette sternale. Et la face postérieure du manubrium, sur le bord postérieur de la clavicule et sur le bord supérieur de l'omoplate. Cette aponeurose fait un dédoublement et forme deux feuillettes. Un feuillet profond engaine les muscles de la couche profonde, comme vous voyez à ce niveau, et une feuillette superficielle engaine les muscles de la couche superficielle. Concernant les muscles sous-évidiens, dans leur couche superficielle, on a le muscle sternoclédoïdien. Le muscle sternoclédoïdien s'insère sur la face postérieure du manubrium sternal et sur l'extrémité interne de la clavicule. Il se termine sur le bord inférieur du corps de l'os hyoïde et il est abisseur de l'os hyoïde et de la mandibule et il est inspirateur accessoire. Pour le muscle homoïdien, il s'insère sur le bord supérieur de l'homoplate, en dedans de l'échancrure coracoïdienne. Et il se termine dans la partie externe du corps de l'os éhuide. Et il faut noter que c'est un muscle digastrique. Il a un ventre postérieur qui couvre la région cisclaviculaire, un tendon intermédiaire qui couvre la région carotidienne, et un ventre antérieur oblique en haut et en dedans. Il est abaisseur de l'os hyoïde, il a un rôle phonatoire, et il tend la ponevrose du cou grâce aux adhérences de son tendon intermédiaire. Pour le muscle sternothyroïdien, il s'insère sur la face postérieure du manébrium sternal et du premier cartilage costal, il est oblique en haut et en dehors et il se termine au niveau de la crête oblique du cartilage thyroïde et les abaisseurs du larynx. Concernant le muscle thyroïdien, il s'insère au niveau de la crête oblique du cartilage thyroïde comme vous voyez à ce niveau. Elle a un trajet vertical en haut et elle se termine sur le bord inférieur de l'os hyoïde. Elle est apaisseur de l'os hyoïde et de la mandibule et elle est élévateur du larynx. Concernant l'énervation et la vascularisation, L'énervation du muscle sous-joïdien est assurée par l'anse cervicale, qui est une anastomose entre le nerf hypoglosse et les branches des plexus cervicales C1, C2, C3. Il faut noter que l'anse cervicale énerve ces muscles sauf le muscle thyroïdien, qui reçoit une branche du nerf glossopharyngien. Il faut noter que les lésions de l'ence cervicale ont un retentissement fonctionnel sur la voix. Pour la vascularisation, la vascularisation des muscles sous-huïdiens est assurée principalement par l'artère thyroïdienne supérieure. Maintenant, on va faire quelques applications cliniques. On va parler de la trachyotomie. La trachéotomie est une ouverture pratiquée de manière chirurgicale dans la trachée haute sous le larynx afin d'assurer la perméabilité permanente des voies aériennes. Il y a deux gestes ou deux techniques principales, une technique percutanée et une technique chirurgicale. Il faut noter que l'existence d'un goitre complique cette opération. L'incision se fait entre la membrane située entre deux anotraclios sous le cartilage trichoïde et fricoïde. Le losange de la trachéotomie est limité en bas par les bords divergents en haut des deux muscles sternotyrquidiens et en haut par les bords internes divergentes en bas des deux muscles sternoclédo Il peut se compliquer par une hémorragie, un déplacement du canule ou l'obstruction du canule, une sténose trachéale une fois la canule retirée ou une fustule œsophagienne qui peut survenir. On a aussi la technique de la cricothyroïdotomie. La cricothyroïdotomie est une technique chirurgicale utilisée en sauvetage, donnant un accès rapide à la trachée et permettant ainsi d'assurer une ventilation efficace. C'est une technique alternative à la laryngoscopie directe dans le contexte d'intubation difficile ou impossible en urgence. Pour la technique, une incision est pratiquée au niveau de la membrane cricothyroïdienne et non la membrane située entre les deux zanotrachios. Il existe deux techniques, une technique chirurgicale et une technique qui s'appelle la technique de Seldinger. La technique de Seldinger consiste à ponctionner la membrane puis insérer un guide dans la trachée qui va permettre la descente d'une sonde. Pour la zone de la cricothyroïdotomie, le repère anatomique permettant de repérer la membrane crico-thyroïdienne est la première dépression juste sous la pomme d'Adam, qui est le relief palpé à la face antérieure du cou formé par le cartilage thyroïde. Pour les complications, à cause de la proximité des artères importantes, une hémorragie provoquée à ce point sur des artères sera immédiatement très abondante et rapidement fatale, si on ne prévient pas à l'arrêter en moins d'une minute. Notez bien qu'aucun secouriste amateur même formé au geste de première secours ne doit l'attenter lui-même. Pour conclure, la région soïdienne est une région anatomique limitée entre la cervicale moyenne en arrière, l'os hyoïde en haut, la fourchette sternale en bas et les deux muscles sternocléidomastoidiens de, de part et d'autre. Elle contient deux plans musculaires et un plan aponévrotique. Elle représente une voie d'abord pour la trachéotomie, d'où la nécessité de connaissance anatomique de cette région.